Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Magique Pascal. Je m'appelle Pascal et je suis magicien. Je vous propose des vidéos sur la magie rapprochée. Diverses thématiques vous sont proposées. Cela commence par la magie des cartes en passant par la magie des pièces. Vous aimez rêver Eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous aimez mon art, je vous invite à vous abonner car je sors régulièrement de nouvelles vidéos. Et maintenant, place à la magie